Je m'appelle Juliette, j'ai 22 ans et je fais un service civique sur l'engagement des jeunes au Franca 44. Donc je suis en binôme avec Lucas et nous faisons principalement des interventions sur le BDE, qui est le brevet de l'engagement, mais aussi sur l'estime de soi dans les collèges. J'ai choisi de faire un service civique parce que j'ai eu ma licence en juin et je n'étais pas vraiment sûre de ce que je voulais faire par la suite. Donc J'avais envie de vivre une expérience un peu plus professionnelle mais surtout humaine et c'est pour ça que je suis euh, au Franca. Alors salut, je m'appelle Lucas Moreau, euh, je viens de Bordeaux, j'ai 18 ans et cette année après le bac, j'ai décidé de faire un service civique. Donc euh, j'ai trouvé les Franca 44 de Nantes. Euh, je suis en binôme avec euh, Juliette Gendron sur la mission du brevet de l'engagement, abréviation BDE. Donc le BDE sert à valoriser les compétences de chaque jeune euh, c'est-à-dire que les jeunes pas forcément, euh, ne se rendent pas forcément compte qu'ils ont des compétences et euh, nous on trouve ça vachement bien de pouvoir les valoriser et qu'eux-mêmes s'en rendent compte après. Euh, je suis aussi parallèlement sur une autre mission qui est un intercentre euh, numérique pour mettre en lien 8 centres de loisirs. Ils vont créer euh, à euh, chacun à leur tour des défis et se les envoyer donc sur une plateforme qu'on aura créée. C'est une mission confinement, c'est-à-dire que, euh, les centres de loisirs ne peuvent plus se voir entre eux mais ils peuvent euh, toujours échanger par euh, des plateformes numériques et pour nous ça reste important euh, de ne pas isoler les centres de loisirs voilà euh, donc je suis en service civique à Nantes pendant sept mois donc je finis mi-mai et voilà bonjour euh, je m'appelle Emile euh, je, suis en, je suis volontaire service civique euh, sur le domaine des francas euh, euh, 44 euh, je suis dans un service civique qui porte sur les droits de l'enfant et sur la lutte contre la discrimination. Euh, on est principalement missionné sur, euh, sur euh, le support et les mâles euh, pédagogiques sur le droit de l'enfant et euh, la lutte contre la discrimination. Euh, pourquoi j'ai décidé de faire un service civique euh, Parce que euh, j'avais fini mon année de, euh, de ma, mon année terminale et j'ai eu mon baccalauréat professionnel euh, de communication. Et euh, comme euh, j'étais en réflexion sur le reste de ma vie et ce que j'allais faire, euh, j'ai décidé de faire un service civique pour prendre le temps de réfléchir et pour aussi me permettre de me rendre utile auprès d'une association et ce genre de choses. Voilà. Bonjour, moi c'est Elisa. Donc je ne suis pas ici pour vous parler de mon animal préféré qui est le renard. Ça fera l'objet d'un prochain tuto. Mais je vais vous parler de mon engagement en tant que volontaire en service civique au Franca qui défend l'éducation populaire. Donc, je suis engagée depuis un mois sur euh, les missions de lutte pour promouvoir les droits des enfants et lutte contre les discriminations. Euh, par exemple, là, on est en train de faire un petit jeu de société euh, pour promouvoir euh, les droits des enfants. Et c'est assez chouette euh, de travailler ça avec euh, des camarades de service civique euh, durant sept mois. Voilà, donc franchement, n'hésitez pas à vous engager en tant que service euh, civique. C'est aussi le moment euh, et l'occasion d'expérimenter de, de nouvelles choses avant de commencer une vie professionnelle entre gros guillemets. Salut, je m'appelle Ophélie, je suis volontaire en service civique, je viens d'arriver il y a une semaine. Euh, ma mission ici au Franca consiste à proposer des actions en lien avec le développement durable et à promouvoir la programmation du centre de ressources. Euh, J'ai choisi cette mission parce que je suis animatrice scientifique et que je voulais intégrer les Franca pour connaître d'autres pratiques et d'autres outils. Et aussi parce que ça m'intéresse de me questionner et de débattre sur des sujets d'éducation populaire et d'environnement. Voilà Salut, je m'appelle Andrea, j'ai 21 ans et j'ai récemment intégré l'équipe des Franca de Vendée en tant que volontaire en service civique. Euh, ma mission va principalement consister à développer les outils de communication et de diffusion. Alors ça va passer par le journal l'écho du mouvement, le site internet, les réseaux sociaux. Et en parallèle, euh, je vais participer à l'organisation des journées de réflexion en collaboration avec euh, le comité Expo Science. Euh, alors pourquoi j'ai voulu faire un service civique euh, et ben, Après euh, l'obtention de mon diplôme, une licence en littérature et culture anglophone, j'ai voulu euh, découvrir un nouveau milieu et prendre une année pour réfléchir à mon avenir. Et je me suis dit que le volontariat, euh, bah, ça pouvait être pas mal. Euh, le monde associatif, euh, j'y connais rien du tout, mais j'avais très envie de découvrir. Donc j'ai commencé à me renseigner sur le site du service civique, et la première mission sur laquelle je suis tombée, c'était une mission au Franca de Vendée. J'ai rapidement euh, contacté et rencontré la responsable, et euh, ben, ça, ça a bien matché, et du coup je serai là jusqu'en juin 2021. Bonjour, moi c'est Mathilde, euh, je suis euh, aussi euh, en service civique euh, au Franc 4 de Vendée avec Andrea. Euh, donc j'ai 22 ans, euh, ma mission principale euh, c'est tout ce qui est lié aux outils euh, pédagogiques, donc avec euh, l'inventaire des mâles pédagogiques des franc 4 de Vendée, la mise à jour des mâles aussi, euh, comme en ce moment avec euh, la mâle robotique, et après euh, l'animation euh, de ces mâles, Étant donné que j'ai déjà euh, mon BAFA, que j'ai passé il y a quelques années avec euh, les Franca. Euh, mes autres missions, euh, ça va être euh, participer et animer euh, les soirées du mouvement. Euh, être présente sur devoirs Fait avec euh, l'aide euh, aux devoirs euh, chez les collégiens. Et euh, de la diffusion et de, et de la promotion avec Andrea. Euh, pourquoi j'ai fait un service civique euh, suite à, à l'obtention de mon diplôme euh, à un DUT en sciences et génie des matériaux. Euh, J'avais un trou dans mes études avec le Covid et donc euh, j'aimais l'idée de l'engagement et je connaissais déjà les francs 4 Vendée et du coup avec mes connaissances euh, j'ai pu rapidement intégrer le, le, le parcours du service civique. Moi, j'aime bien manger la brioche avec mon café. Moi, j'aime écouter Travis Scott et Lil Moi, j'aime les Demoiselles de Rochefort et les Tomates. Moi, j'aime les jeux vidéo, le citron, la musique et la lune. Et moi, je kiffe trop danser. Alors, moi, j'aime pas euh, le masque. Euh, moi, j'aime pas la country, le matin et le seuil. Moi, j'aime pas le patriarcat. Moi, j'aime pas quand on m'appelle Ophélie Winter. Et moi, j'aime pas ne pas comprendre. Euh, un petit j'aime, j'aime pas, Andrea Alors, euh, deux choses que j'aime. La première, les biquettes. Et la deuxième, le couscous préparé par ma mamie. C'est très précis. Et euh, deux choses que j'aime pas, euh, les araignées et les avions. Et toi euh, moi j'adore l'automobile et euh, j'aime pas les huîtres. <rire> Salut! Salut.